La Vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Sera-ce le mien Je ne sais pas. En tout cas, il sera question de... Ah Ah putain, j'ai une tendinite Bien sûr, j'ai une tendinite au bras on a démarré notre complément d'enquête sur les arnaques supposées de, des influenceurs et de Sean Evans bien avant que la polémique prenne toute cette ampleur, avec notamment le rappeur Booba qui vous prend pour cible depuis depuis quelques semaines. Sur le fond. Est-ce que certaines de ces accusations sont, sont justifiées Alors, euh, sur Booba, euh, je, je, je, non, parce que Booba a commencé à m'attaquer sur toute autre chose que les placements de produits. Et j'ai vécu quand même un mois de cyberharcèlement intense. Enfin, j'ai toujours un harcèlement en meute, hein, c'est quelque chose de... de, de... De, de, très compliqué à, à vivre et à, et à comprendre. On a en effet pu consulter la plainte que vous avez déposée. Il y a effectivement à l'intérieur plusieurs dizaines de milliers de, de, de messages haineux. On, on voit un exemple ici des, des, des menaces de, de viol, référence à, à la Shoah également. Vous oui, alors le point de Godwin euh, n'a pas, on l'a pas attendu très, très longtemps. Hein. Une fois n'est pas coutume, hein, une vidéoscopie c'est censé être décontextualisé. Je, je suis censé découvrir l'extrait à mesure que je le vois avec vous. Une fois n'est pas coutume, j'ai regardé l'émission consacrée aux influenceurs. J'ai donc l'avant et l'après ce passage et je l'ai regardé à, en, en échangeant sur WhatsApp avec des amis qui, euh, eux, ont remarqué une certaine récurrence ou une certaine surreprésentation communautaire parmi les gens suspects d'escroquerie. Moi, on va dire, pour résumer et pour me préserver des strikes, que moi je n'ai rien vu. Attention, ça glisse fort hein. Voilà Personnellement, je ne vois aucun rapport entre les intervenants de l'émission qui sont suspectés d'actes frauduleux. Et de toute façon, je ne sais pas reconnaître d'où viennent les, les patronymes, moi, des gens. Je ne sais pas si ça vient d'Afrique du Nord, de l'Est, de donc à la limite, comme ça, je suis préservé. Voilà. Puis quand on te menace de, de viol, bon, bah ça, j'ai envie de dire, quand tu dépasses 10 ou 20 000 abonnés sur, sur un quelconque réseau que ce soit, quand tu es un homme, on veut te casser la gueule et quand tu es une femme, on veut te violer. Hein, ça, c'est la loi de la, la haine générée par l'attention que tu crées autour de toi sur un, un Internet. L'attention avec un L' apostrophe génère de l'attention en deux mots. Ça a toujours été, et ce sont généralement les messages privés ou publics que les réseaux ne trouvent jamais problématiques. Moi, j'ai signalé à d'innombrables reprises des messages où on voulait me, me tomber dessus, évidemment, seul ou à plusieurs. Twitter et Instagram ne les ont jamais jugés comme haineux, alors qu'à l'inverse, certaines de mes stories ou de mes publications ont été euh, non seulement supprimées, mais également sanctionnées par des réprimandes, également sur TikTok, le, ré le réseau soi-disant chinois. On peut menacer quelqu'un physiquement à peu près de tous les sévices sans tomber entre les fourches codines de, de, des modérateurs. Vous aviez déjà vécu ça et vous vous attendiez à vivre ça un jour Non, alors, le, les réseaux sociaux, c'est un monde nouveau pour moi. Quand j'ai je, je, atterri dans ce business en 2016, je ne faisais pas ça. Je ne connaissais pas la télé-réalité ni les réseaux sociaux. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Donc ça va faire 7 ans qu'elle exerce dans un secteur dont elle prétend qu'il est nouveau pour elle. Alors, il te poser la question Magali, pendant combien d'années encore, hein, peut-être 100, on ne sait pas, euh, pendant combien d'années encore, l'excuse de la débutante va-t-elle tenir <rire> ça, ça me paraît un peu gros. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si moi, au bout de 16 ou 17 ans, je prétendais n'avoir qu'une expérience minime d'Internet. C'était assez violent, je me suis rendu compte de ce qu'étaient vraiment les réseaux. C'est un milieu qui est, qui est dangereux. C'est un peu l'effet boomerang Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. À ce niveau-là, quand on appelle... Euh... Quand je reçois des appels au viol, au meurtre, euh, à la décapitation, etc., quand, vous bat me, me, quand je le supplie d'arrêter, et c'est très humiliant pour moi, très rabaissant, qu'il me répond au plus tu agonises, au plus ça m'excite, j'estime que. Il n'y a pas de. Enfin, là, c'est. Alors, j'ai beaucoup de mal à évaluer euh, quelle part de ce que disent les rappeurs et de la provocation et de l'inimitié personnelle ou l'espèce de prurie d'une vague liaison mal digérée. Hein et je m'efforce, ce qui n'est pas facile, de faire abstraction des informations que j'ai par ailleurs sur les rapports euh, qu'elle entretient ou a entretenu avec ce rappeur. Faisons semblant de ne pas savoir qu'ils euh, se connaissaient, qu'ils étaient euh, amis ou un peu plus qu'amis auparavant. Hein, en tout cas, euh... cela ne nous regarde pas. Et ce qui est certain, c'est que de toute façon, comme la musique du rap en elle-même est à quelques génies près, c'est une musique qui est hautement périssable. Hein, il n'y a qu'à réécouter un hit de rap d'il y a dix ans pour voir à quelle vitesse ça a vieilli, qui est beaucoup moins le cas d'autres genres euh, musicaux. On peut réécouter un hit de rock ou un hit, ben, le, le jazz ne fait pas de hit, mais enfin on écoute un, un morceau de soul, de rock, voire d'indie ou a fortiori de hard rock d'il y a 10 ou 15 ans, c'est parfaitement écoutable. Un morceau de rap, c'est extrêmement daté et c'est tout de suite extrêmement kitsch et ringard, à part peut-être... Euh, les, les pontes, le petit landerneau du rap, comme euh, Kendrick Lamar, hein, je passe une spéciale dédicace à, à Don Alberto qui me l'a fait découvrir, ou comme Snoop ou Dre. mais pour la plupart, comme c'est une musique périssable, eh bien, ces pontes ont inventé, afin de survivre à l'épreuve du temps, comme disait Sinclair, le clash, le clash récurrent, est une manière de persévérer, de durer, dans un contexte où leur musique se démode beaucoup plus vite que ce qu'ils estiment être leur carrière ou leur, ou leur personnalité. Le dropshipping aujourd'hui, ça ne représente que 5% de notre chiffre d'affaires. Ce qui est pas grand-chose. Depuis deux ans... L'excuse des 5% est un peu facile Magali. C'est un petit peu comme quand le cabinet McKinsey, hein, qu'on a déjà traité dans une vidéo pour le coup d'actualité à l'époque. Je suis navré de le constater, ils ont du sang sur les mains, McKinsey. C'est quand même grave. Enfin, on estime à 500 000. 500 000 Américains sont morts d'une consommation excessive d'opioïdes encouragée par la communication McKinsey. C'est comme attester que le scandale des opiacés ne représentant que 5% de leur chiffre d'affaires, alors les, les 300 000 malades et les dizaines de milliers de morts qu'ils ont entraînés directement par overdose ne comptent pas. C'est comme attester que la traite d'enfants ou la traite d'esclaves ne représentant que 5% du PIB d'un pays, alors à ce titre, c'est pardonnable. Je vous laisse juge du procédé rhétorique, moi ça ne me convainc pas, mais en même temps je ne suis pas la cible de Magali Berda un vrai tri là-dessus, on a fait un vrai, vrai, vrai tri, et là, on a on, ça représente 5%. Oui, alors, souvenez-vous de la répétition des adjectifs qualificatifs. Hein. Euh, si j'ai besoin de vous dire vrai, vrai, vrai tri, on a fait un vrai, vrai, vrai tri, c'est la vérité C'est-à-dire, si j'ai besoin de répéter trois fois que quelque chose est vrai, euh, généralement, c'est que ça ne l'est pas, pas, pas beaucoup. Hein parce qu'on a arrêté quasiment. Pour bien tout le comprendre monde. comment fonctionne le dropshipping, on va prendre un exemple et vous allez nous expliquer, c'est vous, euh, en tant qu'influenceuse, qui avez fait la publicité pour une montre, c'était à Noël dernier. Alors, comme c'est bientôt Noël et que tout le monde est fan de ce genre de montre connectée qui coûte en général 200, 300, 400 euros, ça coûte une vraie fortune, je vous conseille de commander la Full Watch parce qu'on a réussi à obtenir une réduction incroyable. Je vous donne grâce à mon code promo Magali 20. D'accord, 20% supplémentaires, ce qui fait que vous pouvez commander votre monde full watch à 39,90€. Oui alors, euh, <rire> c'est pas pour me comparer à une, une influenceuse mais euh, mes codes promo sont quand même un petit peu plus imaginatifs que Stéphane 20. Hein, on montrera les derniers. D'ailleurs euh, moi c'est pas tous les jours comme les influenceuses c'est 2-3 euh, fois par an maximum, les codes promo en général, et on verra que euh, Hugo, euh, Nono et moi nous fatiguons un petit peu plus, mais bon, en même temps, euh, ça nous requiert peut-être un petit peu moins d'efforts de réfléchir. Et cadeau pour une montre connectée et surtout avec toutes les fonctionnalités qu'elle a, c'est juste énorme. Quelle fonctionnalité connectée à quoi Et quand on dit qu'elle devrait coûter 200 ou 300 euros, qui C'est celle-ci qui coûte 200 euros Ouh. Déjà, il y a trois, trois éléments de preuve ou d'antipreuves qui devraient déjà irriter votre fibre de l'incrédulité. C'est-à-dire que pour être sensible à un argument commercial comme ça, malheureusement, il faut être le tiroir du bas, il faut être le cuit à deux chiffres. Ce qui pose, et on va arriver à l'histoire de la tendinite, mais l'histoire de la tendinite me fait assez peu rire en fait. Elle me met et elle m'incite à une introspection philosophico-commerciale qui est que faire d'un électorat conquis ou que faire d'un lumpen prolétariat prêt à accréditer n'importe quel discours commercial en absence totale de précision. C'est-à-dire, faut-il ou pas vendre des services, des biens et des objets à des gens sous le seul principe qu'ils sont susceptibles de les acheter alors, indépendamment de la plus-value, de la valeur ajoutée, du méfait écologique du dropshipping qui consiste en gros à générer des centaines de milliers de tonnes d'objets à obsolescence programmée qui finiront dans un tiroir avec des batteries à la poubelle non recyclables, tout ça transporté par euh, des, des turbocontainers extrêmement polluants qui dégazent en pleine mer. Enfin, c'est un drame planétaire, la surproduction de gadgets de merde à obsolescence programmée. Faut-il, au titre de l'enrichissement personnel, le prendre au lumpen par cette voie-là Bon, il ben, y a des gens comme Berda et ses congénères qui ont décidé que ce pas un sujet. Pour moi, ça l'est j'ai tendance à vouloir plutôt euh, réveiller le discernement des gens qu'à l'endormir mais finalement qui suis-je ai-je raison est ce que comme disait coach youtube à l'époque tiens qu'est-ce qu'il disait coach youtube à l'époque on s'en souvient eh ben on va s'en souvenir juste après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 Comme disait coach YouTube à l'époque, Stéphane, euh, tu n'impressionnes que toi. Eh bien, je me pose de plus en plus la question. Parce que moi, ces procédés de vente, je les connais. Et peut-être également devrais-je vous vendre, via mes réseaux sociaux, 15 produits par jour en vous faisant miroiter un, un mode de vie incroyable euh, que j'ai obtenu grâce à eux. Et finalement, je ne sais pas ce qui me retient. Drop. Shipping, je fais du drop Shipping, je du drop Bon, sinon, l'honneur, quoi. C'est superbe affaire, on a vu sur certains sites, elle était, on pouvait la trouver à 33 euros, même 13 13,50 euros. C'est quoi l'intérêt en, fait, pas... en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause toute une économie, c'est-à-dire que vous allez trouver... Ah bon On n'a pas remis en cause euh, l'esclavage C'était une économie, l'esclavage on ne peut pas remettre en cause euh, l'exploitation des enfants. Je ne sais pas. Je... Parce qu'une économie existe, elle, elle, elle, elle est entérinée par sa propre existence? C'est un raisonnement dans quel monde, en fait, dans quelle forme de logique, je ne comprends pas bien. C'est-à-dire que je ne suis tellement pas la cible que je cherche à établir des relations de coordination, de subordination et de causalité dans les phrases, alors qu'en fait, les mots sont prononcés, mais euh, sans, sans, sans que le but, en dernière instance de la phrase, soit d'établir quelque chose de plausible, un petit peu comme le sketch du, avec, du scrabble avec palmade. Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième condition au scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose c'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Et là, en l'occurrence, c'est bien d'aligner des mots, hein, choriste des mots au creux, mais à la fin, pour convaincre quelqu'un comme moi, il faudrait que euh, les, les mots contribuent à faire des phrases qui, à la fin, fassent un raisonnement. Mais pour euh, le lumpen féminin qui commande les chirurgies esthétiques, euh, les ongles, les montres faussement connectées, etc., j'ai l'impression que le sens est facultatif. Ce qui compte, c'est le signe. Hein, le signe prime sur le sens. Encore une fois, qui suis-je pour juger euh, Je tiens de, de spécial du complément d'enquête, pardon, je confonds les deux émissions, euh, le chiffre d'affaires, euh, en tout cas proclamé ou autoproclamé, de, de, de, de Magali Berda, qui est plusieurs euh, dizaines de fois supérieur au mien. Je, dire, je suis une, une mouche, un moustique, par rapport à elle. Qui suis-je pour juger peut-être la réussite est elle du côté de magali berda moi quand je vois le respect et la probité dont je fais preuve depuis 17 ans sur internet à faire certifier mes témoignages à ne pas organiser de cabale à ne jamais lâcher la meute de mes abonnés sur quiconque à les inciter à la retenue à les inciter à l'aidos, à les inciter à à une forme de respect, de verticalité, de pensée, à ne pas jouer sur l'excitation commerciale facile. Quand je vois le nombre de propositions, de partenariats pour des VPNs ou quoi, auxquels je ne réponds pas au titre que ce sont des, objets que je, des, des services que je n'utilise pas et que je ne peux pas promouvoir parce que je les utilise pas, je me dis, mais est-ce que j'ai pas envie de devenir un berda Salut à toi, jeune entrepreneur. Savais-tu que 5% des gens détiennent 95% de la connaissance si, toi aussi Ou un Azoulé, comme le, le nom du médecin euh, apparemment esthétique aux pratiques euh, qui semblerait, au conditionnel, douteuse. Est-ce que j'ai pas envie de faire 30 ou 60 millions par an euh, Et est-ce que j'ai pas envie simplement de faire YOLO et de vous emmerder tous Moi, j'ai touché le chèque. C'est tentant, hein C'est tentant. Une paire de basket euh, euh, à des prix. Vous pouvez la trouver aussi en Chine. Enfin, bon, peut-être qu'elle va être. Elle va... Enfin, en fait, je peux pas moi vraiment l'économie française. Moi, tout ce que je sais. Bah, c'est pas vrai ça. Il y a eu percussion de deux phénomènes. Il y a eu la lutte des marques contre les promotions trop agressives de certains de, de la grande distribution, avec ce qu'on appelle le prix minimum indiqué. Euh, cette logique-là a percuté en plus la logique que désormais on peut comparer les prix sur Internet. Et je vous mets au défi sur un produit notoire, pas un produit en marque blanche de dropshipping, mais un produit notoire, comme une basket d'une maison connue, ou un t-shirt, ou un jean d'une maison connue, je vous mets au défi de le trouver avec un éventail de prix qui va du simple au décuple. Ça n'existe pas. Les prix sont alignés partout avec, une, du, avec une petite, un petit gradient qui va être frais de port inclus ou non inclus, ou euh, un petit différentiel de 5%. Mais il n'y a pas les écarts de prix qu'elle mentionne. Donc, encore une fois, elle s'adresse à des gens qui, par des limites cognitives ou connatives, hein, cognitives, c'est le QI, connatives, c'est l'effort, euh, en fait, n'ont pas de perception claire du réel et qui ne sont pas à même de se dire qui ment entre eux l'agent de l'influenceuse, l'influenceuse est Stéphane-Edouard. D'ailleurs, on en voit parmi mes, mes haters, il y en a même un récemment sur Twitter, on va faire de la publicité, qui disait euh, « Mais qui es-tu pour te différencier d'elle Tu es pareil. Mmh. » Bien. C'est une marque qui livre les clients qui est carré, avec qui j'ai pas de problème, les clients se plaignent pas. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des montres connectées à 200, 300 y a, y a euros. Il n'y a pas un peu trop pris trouvera... sur la marchandise quand on fait croire que ça vaut 200, 300 euros alors qu'en fait, nulle part, ça vaut ce prix-là Ah si, il y a des marques, y a... Ah, bien sûr. Pas, pas celle-là, ah bah... pas cette montre en l'occurrence. Mais il y, y a des montres connectées aujourd'hui qui. Je n'ai pas dit cette montre-là, vous la retrouvez. J'ai dit, il y a des montres connectées aujourd'hui qui valent 200, 300 euros. En fait, en plus de ça, euh, ce que je montre. Oui, là, on est quelque part entre. Euh... La rouerie des avocats en plaidoirie et le soupe de Marrakech, hein, tout simplement. Donc, euh, oui, c'est... Encore une fois, euh, ce sont des arguments susceptibles de combler le canal auditif de quelqu'un où, entre l'oreille droite et l'oreille gauche, il y a une ligne droite. Il voilà. n'y a pas des circonvolutions avec des hémisphères, un cortex... Euh... C'est son public, hein? C'est le public de la télé-réalité. Moi, je les ai côtoyés de l'intérieur, ces gens. J'ai bossé en télé je le sais. Euh, la, ma production était celle des Ch'tis, des Marseillais et compagnie, même si nous étions dans supposé la, supposément l'expérience le, scientifique. D'ailleurs, je ne comprends pas que depuis toutes ces années, les journalistes ne soient jamais venus me voir pour me tirer les verres du nez euh, sur le contenu supposé de cette expérience scientifique. Hein. Je les invite. Euh, à s'y pencher un petit peu plus, mais ils étaient sans doute trop occupés à se pencher sur mes soi-disant déclarations, soi-disant anti-femmes -anti ou je ne sais quoi. Et voilà, je ne suis, je ne suis donc pas le public, mais j'ai côtoyé ce public-là. Et effectivement, euh, il est, euh, on va dire, corruptible par d'autres arguments. Hein, la preuve sociale, l'argument d'autorité, euh, l'argument de la réussite... Euh... Je ne peux commenter des mécanismes qui ne me sont pas destinés, en fait. C'est-à-dire que là, on, on, on témoigne, on assiste extérieurement à un spectacle, mais on s'est trompé de salle en rentrant. C'est un petit peu comme si j'étais invité à un spectacle d'adultes et que je rentrais par exemple dans la pièce des enfants et que je ne riais pas parce qu'en fait, je n'ai pas 4 ans et demi. Ouais, alors c'est vrai, ok, j'ai pas de sein j'ai pas de fesses, mais il paraît que j'ai une jolie masse capillaire Mmh, c'est profond ça. Peut-être se débrouille-t-elle correctement aux yeux de ses clients potentiels. Je, je ne sais pas. Euh, ce que je montre là, encore une fois, euh, moi je me cache pas. C est, c est, c est, moi je suis, vous avez vu, j'ai mis le hashtag sponsorisé. Je ne cache ouais. pas que c'est sponsorisé. Euh, nous on est la, la, la, une des seules agences justement, et c'est ce qu'on me reproche. Alors, un, je suis un peu victime de ça, mais je le fais quand même. C'est que je suis, je suis. Ah les victimes alors, alors, tout à l'heure. Alors on a, on a le. On égrène le chapelet des arguments de la plainte féministe. C'est-à-dire, on a eu dans l'émission euh, Je suis maman, j'ai trois enfants. J'ai enfants, moi. tu sais, 60 salariés, c'est pas un Après, on a eu Je suis harcelé. Après, on a On menace de me violer. Après, on a la, le point de Godwin de la Shoah. Et maintenant, on a Je suis victime. Voilà. Donc, si on n'a pas compris qu'en gros, le montage était injuste bon ben on ne comprendra, on ne comprendra jamais. Hein. Alors, un, je suis un peu victime de ça, mais je le fais quand même, c'est que je, je suis en totale transparence dans ce que je fais. Et... Transparence, mais, mais, mais parfois, là vous faites croire que vous utilisez cette montre alors qu'en fait... La, la, la transparence est une tyrannie. J'ai déjà développé euh, ce versant du nouveau catéchisme des mots creux dans une vidéo que je lirai dans le coin de l'écran. En fait, vous en savez. Mais qu'est-ce que vous en savez Vous ne l'avez pas aujourd'hui en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je ne la porte pas Vous l'avez porté Qu'est-ce que vous en... Oui, j'en ai, j'ai déjà porté. Bien sûr, à mon connecté je l'ai déjà portée. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. Oui, alors là, on a atteint l'achèvement de la séquence, mais c'est un achèvement. Euh... Moi, j'ai un petit peu une sensation de post coitum. Hein. Vous savez, c'est la tristesse du mal après avoir joui. Je, je suis vidé et, et frustré parce que sur le fond, c'est pas le geste qui me choque. C'est même pas les limites cognitives de quelqu'un qui répond euh, « Je ne peux pas venir demain, mon frère est maçon. » Puisque, euh, manifestement, les fils se sont touchés et hop, il euh, y a tout un, encore une fois, euh, un raisonnement qui a sauté et elle a associé deux propositions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et je suis plus vidé par un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, si l'aveu, par les intéressés eux mêmes qu'ils promeuvent n'importe qui ne suffit pas à convaincre leur audience que leur promotion ne valent à rien qui y suffira c'est ça qui m'inquiète en fait le principe de promouvoir l'image d'un produit que l'on n'utilise pas est courant dans l'immense majorité des secteurs de l'entertainment, y compris du sport. Moi, par exemple, je suis depuis je, je suis de nouveau après l'avoir abandonné la, la formule 1, et je suis abonné à la chaîne d'un photographe qui récemment a fait un sujet sur les montres des pilotes. Et comme il est photographe, donc les montres évidemment, ce sont des montres Richard Mille, Tag Heuer qui valent des, des fortunes, notamment les Richard les Richard Mille portent bien leur nom. Ce sont des montres à plusieurs centaines de milliers d'euros et les pilotes qui sont sommés par ces marques ne jamais se montrer sans, eh bien en fait, le photographe qui avait un zoom énorme avait réussi à zoomer suffisamment pour qu'on en fait qu voit que sur, sur les 7 ou 8 pilotes qui lui étaient passés devant dans un temps donné, ces 7 ou 8 montres, aucune n'était à l'heure. Et on parle pas d'une merde chinoise en dropshipping, on parle de montres à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros les attachés de presse de ces marques, en fait, leur collaient au poignet avant qu'ils ne sortent des, des paddocks, et hop, la montre affichait alors que le photographe disait « Regardez, il était 10h20 », la montre affichait 17h43, 19h... Enfin, n'importe quoi Et je pars toujours d'un principe, ça va, ça va en surprendre certains d'entre vous, relativement humaniste, que les gens disposent d'un fond de curiosité pour, la ré, pour le réel et que bien amené bien vulgarisé et bien raconté on est capable de titiller en eux la fibre du doute à réveiller leur incrédulité mais là si devant l'aveu du cinéma de la manigance du signe de la rourie de la mise en scène quotidienne de ces influenceuses parce que J'en connais deux noms, peut-être deux, trois, quatre. Quand je vais voir leur story, c'est de la promotion continue et continue et continue de choses qu'elles n'ont matériellement pas le temps d'essayer. Si l'aveu même, si le décryptage même des mécanismes de l'industrie qui promeut ces produits ne suffit pas à éveiller les consciences des clients, ben en fait, rien n'y suffira. Et donc, le lumpen... Mon cher Lumpen prolétariat a pour vocation unique, en fait, de tendre euh, son postérieur pour euh, se le faire prendre par autrui. Hein, C'est peut-être d'ailleurs de là que vient leur fascination pour le pour le pour le twerk. Ce monde en l'importance, à condition qu'on connaisse l'amour et on dit que...